Lors des interactions avec nos clients industriels, nous avons pu identifier des problématiques qui étaient peu ou mal couvertes. Deux raisons principales, la première est liée aux limitations des technologies actuelles et la deuxième est liée aux composants optiques eux-mêmes et à l'évolution des procès de fabrication. Oui, c'est pour ça qu'il était important que MESO puisse mesurer en pied de ligne de production que MESO puisse mesurer les composants à la longueur d'onde de design et d'utilisation finale, et pas uniquement à la longueur d'onde imposée par les outils de, de métrologie. Et enfin, euh, il fallait que MESO puisse euh, mesurer facilement des composants optiques complexes, comme le sont par exemple les optiques minces à face plane et parallèle. L'ambition de MESO, ce premier système de métrologie industrielle, c'est d'apporter le même service qu'un interformètre de type CISO tout en supprimant les limitations de mise en œuvre. Aujourd'hui, il est important de pouvoir s'intégrer à, à moindre coût et facilement au process de fabrication et de ce fait limiter les infrastructures liées à la métrologie. Oui, sortir du laboratoire optique euh, et se rapprocher des machines de production, c'est l'enjeu de la métrologie de demain. Euh, cela permettra de réduire les manipulations des échantillons et donc de réduire les risques associés euh, tout en optimisant les, les cadences de, de fabrication. Mais euh, MESO ne prétend pas seulement optimiser euh, ces, ces procédés, sinon certifier la qualité des composants optiques fabriqués tant pour les fabricants que pour les intégrateurs. Il faut bien voir que euh, MESO, a été conçu en étant 100% à l'écoute de nos clients industriels et c'est dans cette même démarche qu'Imagine va continuer à étendre sa gamme et à développer de nouveaux systèmes de métrologie industrielle.